Le thème aujourd'hui, c'est la foi. La foi, la confiance en Dieu. Vous savez, la foi, c'est une merveilleuse assurance en l'amour, au salut, mais aussi à la parole des dieux. On va lire dans les livres d'Hébreux, Hébreux 11, 1. Hein? La Bible nous dit Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour expliquer ce verset, pour expliquer cette définition biblique, je vais tout simplement prendre l'exemple de Dit le Prêt. C'est dans le livre de Luc 17. Les Dit le Prêt, comme le nom l'indique, souffraient de la lèpre. Et donc ils étaient venus vers Jésus en disant Jésus maître, aie pitié de nous. Ils étaient venus demander la guérison. Et, lorsqu'ils étaient venus, je suppose que c'est dit le prêt pensait avoir une guérison sur le champ. Ils pensaient que Jésus allait opérer un miracle sur le moment même, comme il avait pu le faire avec les autres. Mais Jésus leur dira, allez vous montrer au sacrificateur. Et elle dit que c'est dit le prêt s'était rendu ils étaient, en chemin pour, ils étaient en chemin pour se rendre chez les sacrificateurs. Et j'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup cette obéissance. Ils ne s'étaient pas posé des questions. Ils ne s'étaient pas dit, mais attendez, pourquoi il nous envoie chez les sacrificateurs? Il l'a fait dans le passé. Il est capable de le faire lui-même. Pourquoi on doit aller chez les sacrificateurs pour, le faire, pour que nous puissions avoir cette guérison? Ils avaient juste la foi. Ils s'en foutaient de la manière dont Jésus avait prévu de les guérir. Tout ce qui leur importait, c'était la guérison, la finalité. Ils avaient une foi infaillible. Et la Bible nous dit, avant même qu'ils arrivent chez les sacrificateurs, ils étaient guéris en cours de route. La foi. Et vous verrez, vers la fin, lorsqu'ils étaient guéris, pardon, il y en a un des dix qui est revenu pour dire merci à Dieu, pour le remercier. Et Jésus lui-même lui dira, « Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi. » Lorsqu'on arrive devant Dieu, lorsque nous arrivons devant Dieu, on se doit d'avoir une confiance absolue à Dieu. Lorsque tu arrives avec une demande, peu importe, je ne sais pas moi, tu dois avoir une confiance absolue. Tu dois te dire, « Ce que je demande, je l'ai déjà reçu. » Ce que je demande est déjà réalisé. Tout ce que je fais là, ce sont des formalités. Tu dois avoir une foi infaillible à Dieu. Le Seigneur a besoin que nous puissions avoir confiance en lui. Que nous puissions avoir une confiance aveugle en lui. Il est là. Et si vous regardez dans les livres pardon, de Marc, 7, L'histoire de ce sourd aussi, lorsque les gens avaient ramené un sourd à Jésus pour qu'il puisse le guérir, vous verrez que Jésus va toucher la langue de ce sourd, il va mettre ses doigts dans ses oreilles et il va dire « Ephata, qui veut dire « Ouvre-toi ». Il va demander aux oreilles, mais aussi à la bouche de cet homme de sourire. Vous savez, ma prière de ce soir est que ta foi et que notre foi soit assez forte pour pouvoir mériter le E fatal de Jésus. Que notre prière soit assez forte pour pouvoir, que notre foi, pardon, soit assez fo fort pour pouvoir mériter le E fatal des dans tous les domaines de notre vie. La foi. La foi écarte le doute, l'incertitude. L'incrédulité, la foi t'apporte l'assurance, la foi t'apporte la paix. La foi, c'est le carburant d'une vie chrétienne. Vous savez, que lorsque tu n'as plus de carburant, eh bien, tu ne peux plus avancer. Tu dois recharger, tu dois remettre du carburant. Alors remets du carburant dans ta vie chrétienne. Remettons du carburant dans notre vie chrétienne. Et suivant Jésus, ayant une foi infaillible, pas importe les circonstances, peu importe les problèmes, ayant foi en Dieu, ayant confiance en Dieu, que le Seigneur bénisse.